Alors, on poursuit les questions. On a plusieurs questions concernant le, la location meublée ou nue. Coralie, faut-il louer en meublé ou en nu Et Yannick qui rebondit en disant, en concernant cette fiscalité, euh, vous n'évoquez pas le statut du meublé. Est-ce que c'est une bonne niche La question du meublé ou du nu Macron on vient de s'en occuper. Oui. <rire> Dites-nous. Non, non, non, non, je vais laisser Guy. Juste en, entre euh, location meublée et location nue. Euh, effectivement, euh, donc la loi Allure a réglementé beaucoup de choses, dans les deux cas d'ailleurs. Mmh. Je reviens un tout petit peu avant. Hein, mmh. je et euh, ensuite, ce sont des choix, et puisque les échéances ne sont pas les mêmes, les durées des baux ne sont pas les mêmes, euh, et après les... les euh, les aussi, voilà, l'imposition, pardon, hein. euh, ne sont pas les mêmes. Donc il faut à chaque fois, c'est pas que je ne veux pas donner de mmh. euh, réponse, mais, mais il faut regarder. Oui, et puis chaque c sur cas... comme vous le faites, parce que le <rire> lot meublé d'accord, euh, vous passez par qui Oui. Et, et c'est là qu'il y a des très très très belles expériences, il y en a vraiment, oui. etc. Mais la loi Macron a introduit... Qu'est-ce que ça veut dire, vous passez par qui, en fait Le hein bah, lot meublé vous pouvez le faire en direct. Ou en passant Ou, par un agent immobilier spécialisé. il y a des professionnels de mmh. l'euro meublé. Et toute la question, c'est est-ce qu'on est dans un monde où il y a des comparaisons, où il y a des chiffres, où il y a de la transparence Et la loi Macron vient de prendre deux initiatives euh, intéressantes, je trouve, au, au regard de l'immobilier. Premièrement, elle a enfin autorisé l'immobilier dans l'épargne salariale. Ce qui n'est pas inintéressant, parce que l'épargne salariale, oui. c'est quand même le meilleur de tout le placement compte tenu des abondements, abonnements, etc. Euh, pris, au oui. travers de l'OPCI. Hein, C'est-à-dire que vous pouvez euh, prendre de l'OPCI dans un fonds d'épargne salariale jusqu'à 30% du fonds, ce qui est quand même pas mal. Et deuxièmement, euh, la loi Macron vient d'autoriser les OPCI à acheter du logement meublé avec les bénéfices de la fiscalité du logement meublé. Et ça, c'est une innovation intéressante. Ça veut dire que, bah, si vous voulez. On un problème locatif en France. Il euh, n'y a pas assez de logements locatifs. Et pourquoi les logements sont chers Parce qu'il n'y en a pas assez. Mmh. Hein Donc, euh, c'est une petite mesure euh, pour dire voilà, on va alléger un peu les choses. S'il peut y avoir on des investisseurs le qui vont vers euh, l'investissement locatif, pourquoi pas bon, Pour l'instant, les fonds étaient bloqués, si vous voulez. Après, il y, y, y a encore une petite précision. C'est-à-dire que quand on dit meublé, est-ce que c'est meublé euh, pour la résidence principale ou est-ce que c'est meublé touristique on en faisant appel aux plateformes bien connues ouais. au et, bien cas bien là, bien je, et compagnie. Voilà. Auquel cas là, je rappelle que euh, dans le projet de loi de finances, il me semble, euh, c'est déclarations déclaration au premier euro. Il n'y a pas d'abattement ouais. de 5 000 euros. Il a été supprimé pour l'instant. Il va y avoir discussion. Donc cette niche fiscale va disparaître. Cette niche fiscale elle, elle involontaire. Elle n'existait même pas. Elle n'existait même pas. Oui. Et je... Puis, Après, c'est chacun, chacun déclare ou pas. Ça, c'est un vrai problème. Et puis là, on est dans quelque chose qui a beaucoup de bouleversé. Parce oui. qu'on peut faire des législations mmh. euh, sur les taxis, sur les appartements, etc. Je disais d'ailleurs qu'on n'est pas encore dans l'économie circulaire avec oui. Airbnb, etc. C'est encore et, autre oui, chose. C'est encore autre chose. Mais mmh. euh, quelque part, celui qui euh, prend sa voiture pour transporter ou qui mmh. euh, prête son appartement, mmh. le loue, etc., mmh. c'est une façon de réduire les coûts. Oui. Hein ou, on pourrait dire, de transformer, de liquider, mmh. liquidifier son, ouais. son capital. Là, les législations sont totalement dépassées, elles bougent, il oui. y a plein de recherches dans tous les pays pour dire qu'est-ce qu'on fait, etc. La société est en train de changer. Mmh. Donc là, je ne m'attarderai pas trop sur ce point en disant, mmh. c'est ça aujourd'hui ouais. Qu'est-ce que c'est demain J'en sais rien.